Le soleil vient de se lever, pendant une semaine la Chine est fermée. Nous on est contents de retrouver l'ami GLG. Je suis de regarder le truc, je vais cliquer sur le bouton. Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 1er octobre 2021. Nouveau mois. Fin de semaine, nouveau mois. Mais toujours moi. C'est pas un nouveau mois, c'est un nouveau mois MOYS. Bon, voilà, moi... Mon pote, comme les pieds. Bon, allez, comme toujours, on se retrouve les mardis et vendredis pour votre petit rémi... Votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, les reviews à venir, Bye Glg la nuit du petit déjeuner et toute la journée en replay. J'ai cru que je pouvais... J'ai cru que je pouvais allumer le ventilateur en même temps, mais non. Le jingle est beaucoup trop court. Allez, on commence l'émission comme toujours avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. La seule émission qui fonctionne au café. Pourquoi faire un café Trois bonnes raisons de m'offrir un café. Le plaisir, bien évidemment, à la satisfaction d'offrir un café. De vous soutenir l'émission. Incroyable, bien sûr. Comme ça, chaque tipeur contribution. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, au mois d'octobre, c'est acté. On aura deux émissions par semaine. Pas de live le mercredi. Je suis désolé, on n'a pas passé le cap. Alors, il y en aura un. Comme ça, de temps en temps, certainement, quand j'aurai reçu la Candice box Mais il y aura, à mon avis, un live par mois. Ça suffit. Plutôt que toutes les semaines, on est en mode repos, comme les Chinois. voilà Et enfin, encore une fois, chaque, je rappelle, chaque tipeur, si vous faites un tip d'au moins 1€ au mois d'octobre, c'est-à-dire à partir de ce premier jour-là, pendant tout le mois d'octobre, pour un bal, deux balles, trois balles en fonction de ton budget, tu recevras toutes les vidéos GLG Review 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que la vidéo de lundi, dimanche, je l'envoie au tipeur en message privé en disant voilà la vidéo non répertoriée pour la regarder avant tout le monde. Voilà. Comme ça, vous soutenez l'aventure. Vous soutenez l'aventure. Vous avez votre nom dans les crédits, bien évidemment. Et vous avez les vidéos 24 heures avant tout le monde. Incroyable, je veux dire. C'est quand même une offre assez exceptionnelle. Pour 1 euro par mois. Voilà. Pour moi. <rire> bon, on remercie nos derniers tipeurs qui sont DNY Sébastien Paulet et C'est Moi Cool. Voilà, donc c'est nos derniers tipeurs du mois. On est pour l'instant à 39 tipeurs. On est à 59% du financement d'au moins une émission par semaine pour le mois prochain. Gageons que nous devrions y arriver, par exemple. Bon, allez, commençons tout de suite par les euh, news. Alors, attends, qui okay. fait un peu, un, peu, un, peu, un, peu, un peu la merde. Attends, c'est pas là, c'est pas là. Ici c'est pas mal. Ah là voilà. bon, on va parler un peu... Euh... Alors attends, YouTube. Il <rire> a du mal. Ah, c'est le début du mois. Hein attends, dis donc... Euh... Voilà, ouh, bonjour madame. Enchanté, GLG. Hmm. Quoi, une coquine se trouve à 800 mètres de moi Non, <rire> non c'est... Une coquine se trouve à 300 mètres de toi et veut te rencontrer Mon Dieu, mais elle est dans le même village <rire> Déjà vu des femmes comme ça. Ah bah une coquine elle est dans ton immeuble. Une grosse coquine euh, en, en furie. Oui, on va dire en furie. Ça évitera de qu'il y ait des lapsus. Bon voilà. Bon. On parlera de la, la, la news pack. La news pack bien évidemment c'est tout léger du geek. Une news qui permet de mettre dans, au début du titre. La news putaclic, bien évidemment. Une grosse faille dans les air a été trouvée par un gros chercheur américain. Voilà. Je sais pas s'il est vraiment américain. Un chercheur la news qui est un peu repris partout parce qu'évidemment dès qu'il y a moyen de taper un peu sur apple et tout c'est toujours le plaisir un peu cumulé de tout le monde apparemment alors les les les air tags vous pouvez les retrouver partout puis quand vous les perdez voilà, le mec qui retrouve votre votre tag il le scanne et là du coup il a accès au site de apple et il peut retrouver vos informations et vous retourner votre objet que vous avez perdu lui est un bon samaritain, toi tu crois encore à la Vierge Marie et en l'humanité et tu crois encore que les gens, ils vont trouver des trucs et ils vont te les rendre. <rire> Ou alors c'est juste pour les retrouver... Si c'est juste pour les retrouver toi-même, en théorie tu ne devrais pas t'escroquer. Mais si tu crois que les gens vont trouver un truc et ils vont te rappeler pour te le rendre, c'est beaucoup croire en l'humanité. Hein. <rire> non, bien sûr. Euh, bon... <rire> Vous comprendrez à la fin pourquoi c'est une blague. Bon, revenons. Dans notre... Donc, un chercheur a trouvé qu'en fait, on pouvait pirater le truc. Ça veut dire qu'au lieu, dans le hashtag, qu'il renvoie sur la page Apple pour avoir les coordonnées de celui qui a perdu l'objet, eh ben, il pouvait insérer une page à la con, euh, simplement. Ou quand le bon samaritain va scanner. Il arrivera pas sur la page que, qui était prévue par Apple, mais la page que le hacker aura mis dans le hashtag. Et bien évidemment, en mettant une... Alors, je vais pas dire qu'on va mettre la banque postale ou, ou ta banque, mais en mettant une page qui ressemble à Apple, si tu ne fais pas gaffe, tu cliques, tu arrives sur une page qui ressemble à Apple, tu ne fais pas gaffe que, en fait, c'est... Euh... <rire> scam.tagapple.com, tu vois tu, tu cliques, tu mets tes... Donc inf... il dit « Loguez-vous avec vos loggings Apple », tu te logues et là, ça ne marche pas, tu ne comprends pas, et tu viens d'envoyer tes informations au hacker. Alors, si tu mets nom, prénom, euh, mot de passe, logging, euh, carte bleue et tout, euh, voilà. ce qu'il ne faut pas faire, on est d'accord. C'est les gens sont pas aussi cons, vous allez me dire. <rire> Regardez un peu les commentaires des vidéos, vous allez comprendre que... T'as beau dire, c'est comme ça, comme ça, le prix, truc, nain, les gens disent oh, « Non, je comprends pas, ça marche pas. <rire> » On n'a pas dans le générique, je dis « Voilà, la promo, on a le produit le 22, la promo commence le 27. » À partir du 27, c'est bon. Les gens, quand a, le 22, ils vont et disent ah, « le prix pardon pas bon hein, !» C'est parce que ça dit, 27, on a dit. Donc voilà, ne croyez. Non, n'ayez pas foi en l'humanité, on a dit. C'est début octobre. Les gens, on sent, voilà, on va vite, on fait pas attention, on est tellement content d'avoir trouvé un air tag, content de le rendre, content de, de faire... Euh, comment dire, c'est euh, l'effet que... Euh, le truc du, un, truc du, un truc du colibri comme ça. Voilà. Donner, donner sa, petite, euh, sa petite dose. voilà. Donc voilà, donc c'est euh, le premier truc où bah, là, il y a une grosse faille. Alors, on espère que Apple va corriger un peu le dossier. Pour l'instant, ils ne sont pas pressés. Je vous rappelle quand un chercheur trouve en fait, une faille, en théorie, il l'envoie à Apple pour toucher la récompense. Il y a des grosses récompenses. Quand il y a des failles, Google, Apple le font. Il l'envoie et il attend la récompense et bien évidemment le correctif. Au bout de plusieurs mois, soit Apple s'en bat les couilles, soit ils n'ont pas le temps, ils mettent ça dans la liste de to-do, la to-do list, c'est-à-dire la liste à faire, hein, voilà. Et puis ils laissent couler en disant, oh, le mec, de toute façon, il va, il va se calmer, puis un jour, on corrigera le truc, ça va pas se savoir. Mais le mec, attend au bout de trois mois, il voit que de toute façon, il va pas avoir son chèque, que c'est la merde, qu'Apple, c'est des... Enfin, qu'ils ont un petit peu d'argent, mais qu'ils le gardent pour eux, quoi. voilà. Et que bah, du coup, ils balancent tout en ligne, et puis bah, voilà, ça fait le buzz pendant cinq minutes, ça me permet d'avoir un titre. Bien sûr. Bon, on parlera de la Chine qui ferme pendant 7 jours. Ouais Alors bien évidemment, moi j'avais plein de reviews prévues là. Plein, c'était tout planifié, les, me les meufs, je leur envoie les dates et tout. Oui, nan, nan. Alors je me mets un peu la pression parce que ce mois-ci, il y a quand même une.. beaucoup, une quinzaine, <rire> au moins 10, 10 reviews à faire, tu vois. Donc je me mets un peu la pression, toi. Je dis, ouais, wow, on fait les trucs, j'envoie les dates. Et là, elle m'écrit tout ça, là pas si vite, là, euh, fête nationale, le 1er octobre, fête nationale. Donc ça dure minimum 3 jours, maximum 7 jours. 3 jours, ça va être ceux qui vont prendre le minimum, notamment les transporteurs, les choses comme ça, qui vont prendre seulement que 3 jours. Donc ils prendront le 1er octobre, c'est un vendredi, samedi et dimanche, ils prendront 3 jours. Et tellement la semaine prochaine, il y aura un petit peu de vie, à savoir tout est fermé. Donc euh, bon, pas tout est fermé non plus, mais la plupart sont fermés, donc il n'y a pas grand chose à faire pendant cette semaine-là. Mais la plupart des cerises, elles, m'ont dit « Non mais euh, non mais c'est bon, là, on part, euh, on verra ça après le 7. <rire> » Donc la vidéo Yultonic a été prévue genre dimanche. Elle fait « Non mais vaut mieux, on va vous donner un code promo, une réduction, vaut mieux, après le 7, c'est bien. <rire> » Toutes les morts m'ont dit « Non mais c'est bon, après le 7, euh, on reviendra de vacances, on sera mieux. » Voilà, à savoir qu'il va falloir encore 2-3 jours pour qu'ils se remettent en place. Mais c'est donc la fête nationale en Chine. Donc si vous avez des commandes, vous avez commandé et que tout n'est pas parti depuis hier, sachez que ce il se passera rien semaine prochaine. Peut-être ça va commencer tout doucement, mais si vous n'avez pas de réponse des vendeurs, que vous dites oh, mais qu'est-ce qui se passe en Chine Ben, c'est pas le Covid 20, c'est 21 déjà, 22 le prochain non c'est pas les années c'est le nombre voilà. donc si ça se passe rien vous avez des commandes qu'il n'y a pas de trucs il euh, n'y a pas de news que vous dites oh là là mais je comprends pas GG il fait plus de vues ah mais parce que mes chinois en Chine ils sont plus là pour appuyer sur la touche F5 voilà c'est parce que tout le monde est en vacances donc voilà les mails les news les tout toute la semaine ça va être un peu plus cool ce qui ne sera pas plus mal hein. enfin un peu de temps en temps là hein. Redance, redescendre un peu la pression Au moins, enfin moi j'ai du boulot Parce que je vais continuer à avancer sur mes reviews hein. Moi mon planning il est bon hein. On les mettra plus tard Mais je peux commencer à rattraper un peu mon retard Et se lancer un petit peu dans les montres Dont on parlera tout à l'heure Bon, le legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubographie Bien évidemment vous retrouverez toutes mes dernières reviews Vous retrouverez les JT du Geek Et euh, Les JT du Geek et les reviews Parce que j'étais... Ben, GLG, c'est deux chaînes YouTube GLG Review pour les reviews Et GLG Vidéo pour les JT du Geek et les lives tu dis, je comprends pas, c'est compliqué. Hein, deux chaînes, faut que je m'abonne. Comment ça se passe J'ai pas de compte, je veux pas, et tout. Voilà. Et bah ben, tu peux aller sur logi.tv, tu retrouveras toutes mes vidéos sans problème. J'ai peine de ça ça Bon, allez, on parlera de la review de la semaine. Les écouteurs intra-auriculaires, les Ugreen iTunes e X5. Donc, les iTunes, e est-ce que tu en as rapporté une Je voulais la faire. <rire> je crois que je l'ai fait en plus. Tu en as rapporté une Oui, oui, en fait, ils sont bien. Très, très bien. Ils ont un mode super basse qui est super efficace. Encore une fois, Bluetooth 5.0, ils ont le mode aptX, euh, low latency pour le gaming et tout. De bons écouteurs, malheureusement, ils sont bien sur certains points et ils sont assez faiblards sur d'autres. Notamment, euh, on parlait, bon, il n'y a pas de réduction de bruit, il y a une réduction en appel, mais bon... Fou, il y a une réduction, pas de réduction de bruit en musique. C'était quand même un peu euh, cette nouvelle tendance. Ils ont tous le truc quand tu les mets dans le boîtier, la musique écoute, faut fermer le boîtier, attendre un petit peu après ça se déconnecte. Enfin, voilà, il, y a des, il y a des petites lacunes quand même qui font que bah, ils sont quand même pas donné, donné. Hein. Ils valent presque 60 balles et il y a des petites lacunes comme ça. Alors, encore une fois, le but c'est euh, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. À Cocotte en fait, on fait la review, on dit le produit, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et chacun l'achète en connaissance de cause. Si pour toi les points faibles sont pas très important et il y a assez de points forts et que tu l'achètes au moins tu sais un peu ce que tu vas recevoir. On parlera du Xiaomi NFC Mi Paystrap qui est une excellente idée puisqu'ils se sont dit bon vous êtes un peu comme moi vous avez les montres connectées, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, tu dis bon les notifications avec le mi-band et le. Quand t as, t as, si t'as pas un mi-band et un Xiaomi, les notifications, elles sont toujours en train de se déconnecter, ça marche jamais. Enfin bon voilà. Et euh, ai dit, mon pote j'ai donné le, le 5, il me dit, avec mon iPhone, pareil, des fois c'est connecté, ça se déconnecte tout le temps et tout. Je dis, putain, avec un téléphone Xiaomi, ça marche ni me dit Ouais mais bon, s'il faut avoir un téléphone Xiaomi, un Mi-Band Xiaomi, puis une télé Xiaomi, il me dit, voilà, après, pour le moment, euh, c'est le but, c'est le but des marques. voilà. Euh, ils vont proposer un bracelet connecté avec un tag NFC Puisque bon, alors le bracelet connecté, moi, à part pour compter les pas Les notifications, ça marche jamais, mais c'est chiant Presque quasiment toujours, il faut que je me réapère et tout Enfin bon, c'est un peu la merde Donc ça sert juste à compter les pas Mais certains me disent beaucoup Oui, mais alors avec le NFC, maintenant Alors beaucoup ont le NFC sur le téléphone Ce qui paraît un peu évident, tu mets ton téléphone, tu scannes et euh, voilà, tu payes Mais euh, en Chine, notamment en Asie c'est quand même assez courant de tout payer avec soit un hashtag, soit directement avec le téléphone ou une carte. Donc là, il le mettrait directement dans le bracelet, ce qui permettrait sur n'importe quelle montre de, du marché de mettre un bracelet comme ça, dans lequel il y aurait le tag NFC pour payer. Ça permettrait d'avoir un truc de paiement, comme pour scanner et tout. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, même si, encore une fois, pour moi, ça on a vu dans le... Il y a pas mal de gars qui font ça un peu dans les vidéos, hein, pour faire le buzz, dans le métro, qui, qui traînent un peu avec des scanners, un peu, tu sais, euh, vers les gens. Et il suffit que tu aies une carte bleue, RFID dans ta poche, un tag, et un NFC, et il y a moyen de récupérer des informations. Quand c'est pas beaucoup trop d'informations, en fait. <rire> quand c'est pas des paiements, presque. Mais voilà, donc, il y a quand même un problème de sécurité où, bon, bah là, as le NFC... Euh... C'est quand même bien qu'il y ait un code de l'autre côté, quoi. Si c'est pour avoir un NFC, dire oh là, on scanne, mais il faut que tu mettes ton code, bon ça revient en même que de sortir ton téléphone et de valider sur téléphone. Donc bon, oui, non, peut-être, euh, encore une fois, si on était dans le monde des bisounours avec le pouvoir de l'arc-en-ciel, eh ben oui, là dans ce cas, on aurait confiance, on dirait oh, on scannerait et personne ne. Bon bon elle dire Non, l'humanité, non, on a dit.. <rire> mec, pourquoi il est vénère Mais non, c'est la blague, c'est la punchline de. Euh, voilà, c'est la blague récurrente de, de ce JT. Bon, on parlera du live de mercredi, un live qui était sur cette nouvelle tendance qui va s'amorcer sur GLG Review. Alors ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas. Tant qu'on aura des smartphones, on les prendra, encore une fois. Tant qu'on aura des aspirateurs, on les prendra. Surtout s'ils paye. <rire> J'ai vu que tout le monde s'y mettait aux aspirateurs. Hein. Entre, entre, entre vous et moi. <rire> entre vous et moi. Hein, au début, tu dis des oh, aspirateurs. Euh, tous. <rire> tout le monde s'y met bah oui les mecs ils arrivent on, dit, on vous donne des aspirateurs déjà tu en as pas tu dis, bah, ça m'en fera déjà un ah, en plus il bah, y a moyen de prendre un billet ah, en plus il y a moyen de prendre un billet bah, on va faire des aspirateurs faut, faut, au bout d'un moment euh, je veux dire voilà après on a beau dire ce qu'on veut euh, attiré par l'odeur allégée après vous dire que c'est le nouveau créneau sur lequel il faut que tu te lances non ça va être éphémère au bout d'un moment il y a tellement tellement tellement de marques différentes et je veux dire moi comme je suis un peu spécial dans le chinois <rire> je risque beaucoup d'en avoir les, les premiers là le Yultanic les machins comme ça on va être vraiment bien positionné sur le truc donc il y a pas mal de, de marques comme ça et pas mal d'engouement il y a un buzz tout le monde se lance là dedans tout le monde veut des aspirateurs à main balai et tout on verra on parlera des prochains qui aspirent aspirateur balai à main qui aspirent l'eau et tout enfin il y a vraiment un gros engouement comme ça, il y a vraiment un gros boom où on est en train de passer de pas bien grand-chose à... Euh, voilà, et puis une fois qu'on aura atteint le Form Factor, on arrêtera. Mais les mondes, ça fait partie du nouveau créneau qui sera développé pendant trois mois sur GLG Review, et puis ça nous permettra de développer un peu une nouvelle série de montres, déjà parce que c'est une passion personnelle, et ensuite, puisqu'il y a un énorme créneau, et puis bah, comme ça, tous ceux qui sont bien foutus de ma gueule avec les aspirateurs, ils se disent <rire> « Mais les mondes chinoises, mais c'est trop de la merde, Greg !»« <rire> Euh, je sais pas il y a combien d'années de ça vous me dites ah mais les smartphones chinois grecs mais c'est de la merde Ah mais les bagnoles chinoises c'est de la merde Voilà ok on est d'accord Tout est en train de changer les cartes sont redistribuées nayez en lui-même, non, on ne fera pas cette Bon, la review du jour, c'est évidemment le... Alors, il n'y a pas eu beaucoup de news cette semaine, hein, et quand Nico me dit « Ah, il y a ça !» J'ai les rumeurs, les machins des « Peut-être », on va arrêter, là, parce que les rumeurs, il n'y a rien, de toute façon, là, tout le monde part en vacances. Tout le monde savait qu'il partaient en vacances le 1er octobre, je veux dire, là, la semaine était quand déjà en mode... Les mecs étaient en mode débrayage, euh, voilà, ils commençaient déjà à ranger les stylos, euh, les papiers, euh, ils étaient prêts à partir. Le Cubo Max 3 Bon apparemment on est le premier hein, dans les francophones à faire la review Un téléphone de 6,95 pouces Batterie amovible ça c'est quand même sort. de notification, batterie amovible, caméra 40 pixels, gros bug sur le mien, je n'arrivais pas à exporter les vidéos. Je ne pouvais exporter que les vidéos, que les photos, pas les vidéos. Alors, encore une fois, on voit que c'est un bug hein, de, de l'OS que je pense que je suis le seul à avoir vu, donc j'aurais écrit rien. Moi, rien. j'ai un gros bug, je ne peux pas exporter, on me dira ben bah, après, ils vont me dire, bah, c'est pas le seul. Parce que tout le monde va essayer, après, ils vont dire, ah, mais moi aussi je l'ai Eh <rire> moi aussi j'ai le bug de GLG. <rire> c'est pas mon bug, je suis le premier à l'avoir vu. Euh... Et après, ils le corrigeront et puis ça permettra, voilà. Cubo. Bon, il n'est pas trop trop mal, mais ça permet encore une fois, comme euh, j'ai mis ça dans ces commentaire, ça leur permet de tester un marché, de se dire est-ce qu'il y a un vrai... encore un marché pour les grands smartphones, comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, est-ce qu'ils vont vendre leur quota, et gageons que s'ils vendent leur quota, ça sera facile pour eux de nous proposer un Max 3 Plus ou un Max 3 Pro avec un meilleur processeur, et euh, etc, etc. On parlera du news, les premières ventes de Xiaomi CV, donc le téléphone dans lequel je vous ai dit que ça ne marcherait pas, et que c'était vraiment de la grosse merde. Ils en ont quand même... Euh, 200 millions de yuan en seulement 5 minutes. 200 millions de yuan... Euh... Bah attendez, je vais demander à Siri. Donc, si y en a qui ont dit Siri chez vous, bouchez-lui les oreilles. Dis Siri, combien ça fait 200 millions de yuan en euros 200 millions. Sud-coréen font 145 340 euros. Bah non, non, c'est pas ça. 10 Siri, combien ça fait 200 millions de yuan chinois en euros 200 millions de yuan romains, chinois font 26 790 millions d euros. D'accord, 26 millions d'euros. Donc 26 millions d'euros, le téléphone doit valoir 200 balles. Ils en ont vendu 100 000. Voilà. En gros, hein, pour faire coin. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Encore une fois, ce qui prouve, c'est que le marché chinois s'auto-suffit. Je vous rappelle, le monde est divisé en deux. Les capitalistes et les communistes. Non, c'est pas ça. C'est l'Europe, euh, ok, et l'Asie, encore. Voilà. Donc il y a l'Europe, au milieu et la Russie, on est d'accord, on sait pas trop quel pan, autre, un, autre, un autre délire encore mais voilà il y a l'Asie et la Chine encore une fois avec ses euh, je sais pas combien de milliards de personnes s'autosuffit aujourd'hui même quand ils sortent un téléphone et uniquement pour la Chine le côté patriote et même si on a vu que l'iPhone 13 c'est bien vendu hein, c'est aussi un signe extérieur de richesse en, en Chine comme un sac Louis Vuitton comme n'importe quoi mais que le marché se suffit et qu'ils arrivent à générer alors la news moi j'aime pas trop quand ils parlent de 200 millions duan euh, 26 millions euh, 10 Siri, 26 millions divisé par 200. 26 millions divisé par 200. 26 millions divisé par 200 font 130. 000. Et oui, voilà, il est là le truc. C'est qu'en fait, 26 millions, même si on prend 26 millions d'euros, de, de, de ce qui est beaucoup, mais qu'on divise par 200 euros de base de téléphone, et à mon avis, il est plus cher que ça on doit pas être à 200 euros, on doit être à beaucoup plus que ça même on à mon avis à 400 balles ça fait 130 000 pièces et 130 000 pièces c'est pas beaucoup la, la, news, la news est moins... Ouais, j'aurais dit, attends je pense qu'ils vont moins 400 balles leur merde là. Euh... environ 400 dollars voilà, ils vaut 400 dollars, donc presque trois fois donc ouais, ils en ont vendu 100 000 bon, 100 000 c'est pas mal, mais c'est pas ouf on est d'accord, à 400 balles ça fait un gros panier, c'est un peu moi quand je vendais en Chine euh, arriver devant le comptable en disant et hey, euh, on fait millions, on a fait le million, on a fait le million, euh, million d'euros cette année. Ah ouais, il va dire c'est bien, pas mal, mais bon, et combien de marge ah ?»« ouais, Pas beaucoup, hein. <rire> malheureusement, pas beaucoup. Sur un téléphone à 200, 300, 400 balles, tu vois, tu marches pas. C'est comme vendre une bagnole, ouais, bagnole, dis <rire> donc, ouais, tu fais du chiffre, mais voilà. Donc là, ça fait du chiffre, mais euh, bon, bon, après, je pense que n'importe quel fabricant dirait qu'il en a vendu 100 000 en quelques secondes, En en cinq minutes, se dirait. C'est déjà pas mal pour un lancement. Mais ce qui prouve encore une fois que la Chine est capable d'éponger à elle-même sa production et que, que c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc le, le téléphone a, se vend, marchait, et marchera longtemps. On n'est pas sur des, euh, des trucs un peu euh, comme d'autres téléphones. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, on parlera bien de la montre. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ont reçu. J'ai reçu hier la Seiko Néoclassique Kinetic. Alors on remerciera Nico pour son acharnement. Faire chier tout le monde, il, a, dit, oh là, là, là. il a réussi à, à, à faire un deal, Alors, on n'a pas, c'est pas un deal incroyable, malheureusement je suis pas payé, on est obligé d'acheter la montre, mais on a eu un prix euh, un prix de ouf, déjà parce que vous, vous avez un prix TTC, en plus c'est prix TTC euh, un peu cher, donc il y a moyen de l'avoir hors taxe, moins cher et tout, enfin voilà. Une Seiko kinétique et pourquoi cette montre elle est assez intéressante un eh déjà parce que c'est ma première vraie Seiko, avant d'attaquer, parce qu'on a déjà fait des montres avec du Seiko Inside, avec du NH35, on va attaquer les modes on a parlé dans le live, des montres qu'on peut assembler soi-même, on achète le mécanisme et les trucs autour, voilà, on a eu la réponse des vendeurs, ils vont essayer de nous les envoyer avant le départ en vacances, mais c'est pas gagné. Mais euh, là, le deal, c'était de, avec Seiko de dire, savez-vous qu'il existe un autre type de montre Et moi, personnellement, je savais pas. Je vous explique. Dans les montres, il y a quoi Il y a les montres à quartz. Donc une montre à quartz, ok, c'est un quartz avec une pile. La pile qui fait osciller le quartz, en fait qui alimente le quartz, qui fait osciller, qui fait l'oscillation, et on a une montre qui est certainement les montres les plus précises au monde. Vous me direz, mais les Rolex Ah non Ah mais non Si vous regardiez comme moi YouTube avec par exemple Franck Sensei, il vous expliquera qu'une montre à quartz est plus précise qu'une Rolex. Voilà, une montre Swatch, par exemple, une bonne montre Swatch, est plus précise qu'une Rolex. Parce qu'une Rolex, malgré tout, euh, en automatique, il y a du mécanisme, il y a des roulements, il y a un graissage, il y a un ressort, et que, euh, voilà, la précision, forcément, il y, euh, y a une petite différence tous les jours. Alors qu'un Quartz, ça bat toujours... Euh, comme ton cœur, il bat un peu la chamade. Non, ton cœur, il ne bat jamais la même, mais enfin bon. Euh, voilà, donc le quartz est quand même beaucoup plus précis. Donc, il y a les montres à quartz, tu mets une pile et euh, voilà, et ça alimente le quartz et la montre est ultra précise. Après, c'est moins joli et c'est moins noble qu'un mouvement automatique ou mécanique. Un mouvement mécanique, c'est quoi C'est un espèce de ressort, d'accord, que tu tends soit via la, la couronne, encore une fois, tous les matins, ça tend le ressort et le ressort se détente la journée, il alimente le système, les engrenages et ça donne l'heure. Ensuite, tu as le mouvement automatique, dans lequel, en fait, il y a un balancier à l'arrière. Donc, ta montre, tu peux quand même la remonter manuellement, c'est quand même plutôt une bonne chose. Mais derrière, le balancier, en fait, comme toute la journée, tu vas bouger le poignet, il va tourner, comme ça, et il va tendre le ressort. Doucement, pas doucement, plus tu auras de mouvement, plus ça va faire d'oscillation, et plus ça va le tendre. Par exemple, moi, ma chopard, elle a un... la réserve de marche, c'est-à-dire qu'elle a une aiguille en disant à quel niveau le ressort est, euh, est tendu, et qu'est-ce qui te reste un petit peu comme réserve de marche. Voilà. Réserve de marche, ça veut dire qu'il est assez tendu, même si tu le poses sur une table, il te reste une... entre quelques heures à une journée. Et il y a les montres kinétiques. <rire> Je veux dire, j'en ai appris une bol. Les montres kinétiques, c'est montre à quartz. Ok. Sans pile. Alors, euh, montre à quartz, oui, mais avec une pile. Et en fait, c'est pas vraiment une pile, c'est plutôt un condensateur. C'est plutôt une pile qui fait office de condensateur, puisque, en fait, la pile, ce n'est pas une pile que tu changes, c'est que derrière, tu as un mouvement automatique, comme une montre. Donc, tu as un balancier à l'arrière, ok, qui recharge. La pile qui alimente le système à quartz. Donc, en fait, ce n'est pas une montre à quartz dans laquelle tu vas changer les piles. C'est une montre à quartz dans laquelle il y a une pile spéciale qui ressemble plus à un condensateur hein, puisqu'on est plus dans le mode charge-décharge. Et c'est l'oscillation en fait, du mouvement derrière qui va recharger le mouvement et qui va alimenter le système à quartz. Je ne connaissais. connaissais pas du tout. Et Seiko, c'est les, euh, les premiers number one à faire ça. La montre, elle ressemble à ça. Donc, tu as l'heure, la date, euh, le second. Ok, d'accord. Derrière, tu as bien le balancier. Ok. Et il y a une des particularités de cette montre, c'est que alors, elle te donne, tu as un bouton en haut à droite là-bas. Quand tu cliques dessus, elle te dit le, le, le, le temps qui te reste. Donc, si ça fait 5 secondes, c'est un jour. Si ça fait, euh, on verra ça dans, dans la review. Et... Par exemple, quand tu arrives à la fin et que, par exemple, tu n'as pas bougé assez qu'elle arrive un peu en fin de vie, c'est-à-dire qu'elle est presque déchargée et qu'il ne te reste pas beaucoup, mais que tu ne le sais pas, eh bien en fait, les secondes, au lieu de faire comme une montre à quartz, seconde par seconde, elle fait deux secondes par deux secondes. Ça veut dire qu'elle fait tac-tac. Elle, elle va de deux secondes en deux secondes. D'accord Elle fait tac-tac. Elle attend. Tac-tac. Et elle fait deux secondes par deux secondes. Et c'est incroyable. Ça veut dire, alors, si tu vois ta trotteuse qui fait deux secondes en secondes, tu dis, ah, il n'y a presque plus de batterie. Donc là, il faut te branler un peu. Non, il faut tester. Il faut danser la macarena, tu vois, voilà. Et, euh, et bouger un peu le poignet. Ou alors, comme ils disent, tu prends la montre, tu fais des oscillations comme ça pendant une minute et tu recharges généralement pendant au moins une journée. Cette montre, elle est incroyable. Elle est vendue. Alors, je vous mets les liens dans la description pour ceux que ça intéresse avant la review. Qui arrivera, alors, euh, ils m'ont pas mis la pression, mais il faut que je la fasse avant Noël. Vrai. Là, la prochaine, ça va être les montres Daytona, et celle-là, ça sera celle d'après, puisque c'est vraiment une montre qui est incroyable, avec une technologie qui est, qui est méconnue. Il y a un autre modèle chez Amazon, qui est un peu moins cher, dont je mettrai le lien dans l'inscription. Alors moi, j euh, nous, on a réussi à avoir le modèle bleu, parce que c'est celui qui me plaisait le plus. Mais il existe également un modèle gris, qui est en promo actuellement sur Amazon, à 226 euros. TTC euh, livré depuis l'Europe et tout, c'est la même encore une fois. Hein, euh, moi, c'est la SRN 061P1, celle-là. Et là, c'est la 071P1 forcément parce que c'est pas la même couleur. Mais c'est exactement la même montre. Elle est un peu plus jolie en beige, elle euh, claque un peu moins, mais la finition est pas mal. J'étais assez intéressé par les grands séco mais quand euh, on a demandé, qu'ils nous ont dit qu'on pouvait en avoir une éventuellement pour, ça se négociait pas loin des 3000 euros. <rire> dit, euro ou bat non c'est euro hein. on a fait bon a fait autre chose ben on a voilà et le but c'est voilà c'est de faire découvrir un peu une technologie que euh, ben, je pense que même si vous êtes fan de montres les montres kinétiques, je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment une spécialité japonaise. C'est-à-dire, c'est le mix entre l'automatique qui se recharge comme ça et le quartz. Donc, ça recharge une C'est incroyable. C'est vraiment, voilà. 226 euros dans le premier prix et 300 euros pour l'autre prix. C'est euh, une montre qui est vraiment incroyable. Donc, je vous ferai une review. L'intérêt, et on a eu l'autorisation. Ils ont dit, c'est votre montre. Vous en faites ce que vous voulez. Vous l'avez payé. Mais, euh, ça serait éventuellement de la démonter avec mon horloger, d'aller voir mon horloger, lui dire, écoute, j'aimerais bien que tu me la démontes pour faire voir que ça recharge directement la pile et non pas un ressort, voilà. Donc, euh, à voir, je vais voir un peu avec l'horloger comment ça va se passer et comment on peut faire avancer la review puisque l'intérêt aussi, et ça, normalement, c'était pour beaucoup plus loin, ça serait aussi de les démonter, mais de les démonter sévère les montres, c'est-à-dire de les démonter, le voir le... au début, on commencerait par l'horloger avant que je nie tout, mais de les mettre sur une table en disant, voilà, voilà ce qu'il y a dedans, voilà comment c'est fait. Et là, ça serait... Plus-value, euh, tu vois, <rire> t en train de tenir un merde. <rire> à tous ceux qui sont venus en faire de la montre, nous aussi, non, mais, ah, hey, next level, mon pote, là. Je veux dire, euh, non, quand on a des idées, euh, au dit qu'on a des idées. Hein. Tout le monde ne me suit pas, mais on a des idées. Bon, on parlera de la news un peu chelou, que j'ai vu ça, c'est Le TV qui annonce, enfin, en fait, c'est pas vrai, il y a eu une news sur Internet qui a été relayée par tous les sites web, et c'est exactement la même news à chaque fois. C'est-à-dire à la news avec rien et plein de trucs qui vont bien. Le TV va ressortir un téléphone qui s'appellera le Le TV S1. Le TV, grosse marque de TV, grosse marque de chaîne en ligne qui a eu une croissance insolente et qui a monté sa marque de téléphone, l'écho, et qui s'est un peu emballé et qui a voulu faire des bagnoles. Et limite, ils voulaient faire des fusées et euh, ils ont fait plein de trucs. et Ils ont dépensé tout leur cash flow. Et quand ça a commencé à moins bien se passer, ils n'avaient plus de cash flow et ils sont commencé à s'endetter parce qu'il euh, y a des charges et des taxes aussi en Chine auprès du gouvernement chinois à faire des millions de dettes. Le maître s'est expatrié aux États-Unis. Je crois que la branche États-Unis a complètement flambé, donc ils sont Blacklisté là-bas aussi. Enfin, L'histoire est pas belle. Hein. Là, c'est vraiment... Euh, ils sont un peu en mode survie. Donc, c'est quand même étonnant que cette marque en mode survie qui n'a plus rien fait ressorte un téléphone. Ça, c'est la première truc qui m'a fait un peu le truc à l'oreille. Ensuite, le téléphone est annoncé pour le 30 septembre. Je veux dire, quelle marque chinoise vous proposerait un téléphone le 30 septembre À savoir que le 1er octobre, c'est fête nationale et euh, ils vont être fermés pendant une semaine. C'est un peu... Tu... C'est un peu comme avant Noël, quoi, le 24, le 24 décembre. Non, mais voilà, la, la news va pas. Ensuite, concernant euh, la news, bon, il nous parle d'un téléphone. Donc, euh, euh, il y a plus de trois ans, donc il nous parle qu'ils ont créé l'écho. C'est une des news parce que tout le monde a la même news. Hein. C'est les mêmes infos. Il n'y a pas un qui a une info en plus. C'est toute la news qui a été repris, repris, repompé et on m'a même envoyé par par Instagram. Donc je remercie encore une fois. Donc le téléphone pourrait avoir un. Un processeur Unisoc T7510. C'est assez étonnant, les UTV qui faisait quand même de très très bons téléphones, d'arriver avec un, je ne vais pas dire un processeur de merde, mais un processeur Unisoc chinois et tout. Pourquoi pas Ok. Le processeur T7510, euh, qu'on n'a pas encore connu, serait apparemment un chip 16 5G de chez Unisoc. Encore une fois, c'est les premiers à, à nous sortir un processeur là-dedans, euh, voilà, pourquoi pas. Euh, avec 8Go de RAM, plus de 56 go de ROM et tout, donc bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard laqué. Euh, caméra 41 pixels, après, bah, pour le reste, on est sur du téléphone classique. Une des news qui euh, est encore plus, euh, comment dire, étonnante, ça veut dire que le téléphone pourrait sortir sous Android mobi euh, Huawei Mobile Service, Sous HMS. Alors, eux, ils parlent de HMS, on ne sait pas trop si... On parle pas de, de Hongmeng OS, hein, on parle pas de Hongmeng OS, mais il pourrait arriver sous une version Android, avec les HMS dedans, avec le service de Huawei Mobile Service, puisque de toute façon, en Chine, tout était interdit, si le téléphone sortait là-bas. Donc, on ne parle pas de... Certaines news vont en parler de Harmony ou de Hongmeng OS... Mais apparemment, non, mais on parle plus d'un téléphone, certains parlent plus d'un, je pense que la news originale, c'est vraiment Android avec les services euh, Huawei, pour pouvoir télécharger toutes les machins dont les chinois ont besoin, et on verra ça. Le téléphone, il est assez, euh... enfin, ça dit, il se vend actuellement, bah, attends, il y a un lien, 1599 yuan via le mall, attends, je vais cliquer dessus pour voir, j'ai pas, été... pas eu la curiosité et tout. Ça pue la merde. Ça pue la merde comme news. Je vois pas pourquoi ils nous sortiraient un téléphone comme ça, avec un processeur qu'on n'a jamais vu. La marque qui renaîtrait de ses cendres. Est-ce qu'ils veulent vraiment se relancer et qui jouent la sécurité en disant « on va miser du chinois pour les chinois et ça permettra de relancer la marque » Est-ce que c'est un opportuniste Est-ce qu'ils ont vendu la licence smartphone à un autre qui utilise le nom pour faire un peu la transition la news est un peu chelou. Euh, le téléphone il devait être lancé hier. Euh, à part la première news de la semaine dernière, personne l'a repris. Euh, personne n'a parlé du lancement et tout. Alors personne n'a été invité, ou c'est vraiment un catiminié avec la Chine, mais c'est assez chelou. Alors est-ce que ils me donneront tort Et oui, vraiment, le TV se relance avec un S1 alors qu'ils avaient l'écho, mais l'écho s'est plombé, donc ils relancent avec le TV. Avec une ISO, comme ça ils ont des processeurs chinois. Avec du non-rom Google avec du Android, mais sans les services Google, ça veut dire avec les services HMS, parce qu'au moins c'est Huawei, c'est chez eux. Donc ça serait, ça serait un téléphone qui serait assez élitiste pour le marché chinois. Voilà, encore une fois, c'est de la news, et euh, nous la traitons. Voilà, donc là c'est encore une fois la même news, qui a été traitée euh, mille fois, hein, euh, par d'autres, euh, et diverses et variées. La Candy Sandbox, qui est partie. Enfin, voilà, donc j'ai reçu un mail, la Candy Sandbox de... Octobre, 2 octobre qui est parti. Alors, j'ai vu dans le dernier euh, Ici Japon, il a l'air pas mal, c'est une box Halloween. Donc là, la box a l'air sympa par rapport à l'autre. Encore une fois, ça va être, à mon avis, très très chimique. Mais voilà, il y a des M&M, des trucs un peu Halloween, la box va être assez sympa. Je regardais euh, hier, le ils font un Ici Japon tous les mercredis. Oh, j'ai énormément... Dès le début, ça m'a pas... Autant j'aimais bien au début l'aventure de l'entreprise, de la marque et tout, mais on voit qu'on arrive à un moment de YouTube, et je pense aussi, où bah, il faut meubler, <rire> il faut meubler, c'est tous les mercredis, il faut faire un truc, donc il faut faire un thème, et faire voir tous les gens qui les bossent, c'est pas mal, les t-shirts c'est fait, et euh, j'ai trouvé ça, Alors, jouer à la tablette, moi en même temps, j'ai trouvé ça très euh, très malaisant, ça me faisait pas rire, je suis trop vieux peut-être, ou oh, con, con et vieux, les deux je sais plus ce qu'il y en a qui me disait euh, dans les commentaires. Il me disaient « Oui, mais l'âge, c'est dans la tête. » Je dis « Oui, mais qu'est-ce qu qui se passera quand je perdrai la tête <rire> ?» Voilà. Bon, c'était... Je vous laisserai... Je laisserai réfléchir là-dessus, vous avez deux heures. Euh... Donc, j'ai trouvé ça très... Je n'ai pas trouvé ça drôle, je n'ai pas trouvé ça bien. Je n'ai pas trouvé ça... Je regardais comme ça, mais je me suis Je ne sais pas. » Je n'ai pas trouvé ça... Soit c'est scripté et c'est fait exprès pour faire monter la sauce, mais l'accumulation comme ça, la queue le le et tout... Pff... Je, je, je pense pas. Je, je pense pas continuer euh, l'aventure. <rire> Regardez tous les mercredis. Bon, après, euh, ils ont leur audience, donc du coup, ils ont pas besoin de moi. Voilà. C'est juste parce que je suis un connard. Euh, quoi je voulais parler Allez, films et séries télé de la semaine avant de parler des news qui vont venir. <rire> J'ai regardé hier enfin What If parce que c'est disponible depuis mercredi, mais moi je suis obligé d'attendre le jeudi. Tu vois, je comprends. Euh... <rire> Là, pourquoi J'ai envie d'attendre le jeudi, moi. Parce que Voilà, faut le temps. La version euh, Full des en ligne. <rire> euh, c'était pas mal, c'était pas mal avec euh, Ultron là, euh, voilà. Donc If euh, dans une, une réalité alternative. L'épisode est vachement bien, puisque ça laisse plein de possibilités pour tous les films qui vont arriver, en disant, voilà, Ultron, il est arrivé là, dans une, une réalité alternative, il a défoncé le maître du temps et tout. Se... Alors le problème, c'est qu'ils ont toujours des pouvoirs qui sont assez disparates. Hein, euh, ça tient, voilà, un coup ils sont les plus puissants du monde, un coup ils se font laté pour pas grand-chose. C'est pas mal, ça se regarde bien, mais bon, si tout ça, c'est l'enchaînement, puisque on voit bien qu'à la fin, il va voir Doctor Strange, l'aider aussi. Donc on voit bien qu'il y a un fil rouge hein, dans tous les épisodes. On a l'impression que c'est chaque épisode. Non, non, il y a vraiment un fil rouge qui se tient et qui commence vraiment à se révéler à partir du 8 là, où tous les épisodes s'entremêlent et tout, et euh, on se dit s'il est possible que les films et tout ce qui va arriver va être vraiment bien, quoi. D'ailleurs, ils ont trouvé la même blague apparemment pour Spider-Man, c'est que ils se sont dit, ouais, il y a eu plein de Spider-Man, plein de reboots. Non, c'était dans des univers différents et là, en fait, en regroupant tous les univers, on pourrait avoir tous les Spider-Man dans le même épisode et tout. Le concept est euh, démoniaque. On parlera de ma série coup de cœur, jusqu'à la moitié presque. S'appelle Les Sermons de minuit. Enfin non, oui, Sermons de minuit. Sur Netflix, ouais, je regardais pas trop regarder, puis euh, j'ai vu un... Un youtubeur qui en parlait... Je ne sais plus comment il s'appelle... Mais euh, il en parlait en disant « Oh là, c'est pas mal et tout !»« C'est intéressant !» Alors en fait, c'est un film de 6 heures divisé en 6 parties, hein, pour faire simple. C'est pas une série, encore une fois, c'est pas chaque épisode. Mais chaque épisode permet d'en apprendre un petit peu. Premier épisode, pas mal, encore une fois. On pose les bases. Même si, dès le début, je trouvais, moi... Et vous me direz ce que vous avez pensé, c'est que... Dès le début, quand on voit la première scène et qu'on voit la voiture il y a quand même un énorme zoom qui est fait sur le poisson à l'arrière de la voiture. Et je vous rappelle que le poisson comme ça à l'arrière d'une voiture, ça veut dire Jésus pour les témoins de Jéhovah. Oui, c'est le Jésus des témoins de Jéhovah et symbolisé par le poisson. Et dès le début, parce que c'est sa bagnole à lui... On met le point là-dessus, je me suis dit, waouh, ils vont peut-être nous faire un cliffhanger et ça va être basé là-dessus. Qu après, quand on part là-dessus, on dit, oulala, là là, ouais, le témoin de Jéhovah, l'église et tout. Dès le premier épisode, on commence, on voit, il y a beaucoup d'indices, de détails. Et pourtant, ça part complètement dans un autre délire. Hein. Le deuxième épisode, on commence à en apprendre un peu plus. À la fin du deuxième épisode, on fait, non Troisième épisode, d'enfer, pas mal. Quatrième épisode, je suis un peu moins chaud là. La pression est un peu retombée. Ça part un peu en N'importe nawak. Je ne vais pas dire en film d'horreur, mais en film un peu euh, série B. Euh, on sait pas trop où ça va aller. Mais il m'en reste... Euh, je crois qu'il y en a 7, non Je crois qu'il y en a 7. 6 ou 7. Ouais, il en reste quelques-uns. C'est pas trop mal, hein, parce que les premiers épisodes, tu as envie de savoir. Hein, euh, je peux pas vous spoiler ni vous dire ce qui va se passer, mais tenez le choc jusqu'au... Fin du deuxième épisode, voire le troisième, et vous allez vite comprendre le, le twist du cliffhanger, de, de tout ce qui s'annonce derrière et tout. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'il faut que je m'acharne un peu. Là, il y a un petit moment creux qui me plaît pas trop, mais euh... acharnons-nous. Acharnons-nous. Bon, allez, on parle. Oh, putain je suis long aujourd'hui, mais bon, après, voilà, on se voit deux fois par semaine. On parlera des, des reviews à venir. On aura bien moment Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis tout ça. Il y a le. Alors le prochain, la prochaine review que je suis en train de faire, c'est le EKSA E910. Un casque gaming avec surround et Micro amovible qui se rentre dedans, qui sort avec réduction de bruit et tout. Pas mal, pas mal le casque. Bien positionné. Après celle-là, je vais attaquer les hommages à la montre Daytona. Puisqu'il va, va bien falloir les faire. <rire> on est d'accord, au moins attaquer les deux pour pouvoir après vous faire la séco. Le Yultonic U11 qui était prévu pour là est repoussé au 8. Hein, hein, on me dit, oui, non, je pars en vacances, je reviens le 7. On fait la vidéo le 8. Voilà, grosse promo. Euh, elle va nous donner un gros code promo. Il y aura 50 balles de remis je crois, par rapport à, à Amazon et tout. Un produit qui est relativement sympa, mais le côté cheap, on le comprend puisque euh, je l'ai vu sur AliExpress, le produit hors taxe et il ne vaut pas bien grand chose. Voilà, donc c'est pour ça que livré Europe, garantie 2 ans et tout. C'est pour ça que. Ils font une grosse remise parce qu'ils peuvent le faire. Ensuite, il y aura le Dreamy H11 Max, un aspirateur balai qui est capable d'aspirer les liquides. C'est un aspirateur balai, d'accord, donc sans sac, qui est capable d'aspirer, je crois qu'on peut même mettre de l'eau, mais capable d'aspirer les poussières et les liquides. Donc, il y aura un bac spécialement pour les liquides et tout. Donc, tu fais tomber du jus d'orange ou du café liquide, ce sera enfin l'occasion de mettre du vrai café par terre. Et eh bah ben, tu passes avec l'aspirateur, ça va aspirer le liquide, ça va le mettre dans un réservoir qui est dédié. Ça aussi c'est une des nouvelles générations d'aspirateurs qui est en train d'arriver fortement puisque celui-là je l'ai et pour le mois de novembre j'ai un Dreamy V12 aussi qui est préparé et j'en ai un autre pour le mois de novembre... Euh... Attends c'était quoi Le euh... Le H11 Max, non. Il y en a un autre aussi là que j'ai reçu. Euh qui est prévu, attends, c'est Z11 Max, EZVZ, le Shaodou, le Imilab C21, il est prévu pour quelle date, l'autre Le H11 Max, il est là, et je crois que c'est prévu pour plus loin, H11 Max, le Z11 Max, voilà, j'ai un Z11 Max aussi, ah non, le Z11 Max c'est pour le 15, voilà. le Z11 Max c'est pour le 15, donc voilà, c'est une nouvelle génération de balais aspirateurs qui aspire les liquides et tout, on le voit un peu ici, ça aussi, c'est un nouveau créneau sur lequel les fabricants sont en train de beaucoup, beaucoup plus miser, donc vous allez en bouffer. <rire> il y aura la vidéo d'introduction du Hukita WP17, normalement oui, mais bon, là il est parti en vacances, donc euh, normalement prévu pour le 11. L'Akazo la, Brave 8, la nouvelle caméra sport de Akazo, elle est prévue, gros lancement à partir du 12. Il y aura une grosse remise aussi. Et le EKSA GT1, des petits écouteurs intra intra-auriculaires, avec des petites LED en forme de tête de mort et tout, ils sont vraiment magnifiques. Et, euh... et après, les... après c'est pas fini, puis après il me restera le Z11 Max, le EZVZ LC3 est reporté au 19. La vidéo est finie, nana, la mafia du auto. on va l'envoyer en France maintenant, pour validation, et la vidéo est reportée au 19. Qui est bon, hein, t'as vraiment des connasses. Le mec elle te dit, ah il faut, début octobre, hein, tu fais la vidéo, elle me fait ah, bah, 19 maintenant. <rire> voilà, ensuite, il y aura le, les chaodou les écouteurs, et le lab C21 en caméra. Voilà, ça sera pour le mois d'octobre, qui est déjà, pour moi, je suis déjà booké jusqu'au 22. Voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. 39 minutes, c'était long, mais c'était bon. On a appris pas mal de choses, on a eu pas mal de news assez intéressantes Encore une fois, le but, c'est de faire un espèce de petit mix comme ça, et... Euh, moins privilégier peut-être les articles sur JT Geek et laisser plus de temps à Nico pour faire le montage et négocier des trucs incroyables comme ça et euh, voilà et moi faire un petit résumé comme ça qui permet de combler un peu toutes les news sans taper des news pour reprendre des articles comme ça autant les reprendre directement ici vous me direz ce que vous en pensez comme ça de ce format si ça vous plaît bien puisque c'est vous qui le financez <rire> voilà j'ai oublié de parler de mon Instagram mon Instagram c'est Greg Le Geek donc la montre je l'ai mis hier la Rift Tiger donc on a parlé et tout j'ai vu un truc pas mal <rire> dans une bacerie il y avait transfat free alors trans, je ne sais pas pourquoi, parce peut-être parce qu'on est en Thaïlande. Fat, ça c'est bon, je connais là. En ce moment, euh, je peux vous dire, euh, j'ai bien cumulé. Free euh, gratuit, ou c'est gratuit, j'en donne euh, à qui ça c'est sûr. Mais voilà, c'est le mot, assez rigolo, je ne sais pas. Trans fat free, j'ai jamais vu ça. J'ai pas trouvé comment le traduire. Euh, transformer, ah transformer, ah oui, transformer sans gras. Bien évidemment, trans, rien à voir avec trans. Euh, Tran, tran, tran, transformé Trans, tran, Transfiction Transform... Transgenre Non, non, pas du tout. Voilà. Et toutes les news un peu du jour, voilà, vous les trouvez sur mon Instagram, mon pseudo c'est geek N'hésitez pas à me suivre. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas qui a acheté des abonnés, c'est pas moi, c'est pas Nico, il m'a dit. J'ai eu une pointe d'abonnés euh, Instagram d'un coup là, un truc de ouf, mais tu sais, genre une cinquantaine. Et quand on voit les profils, c'est que des profils de merde que des profils qui ont beaucoup d'abonnés, très peu de news, mais ça vient pas de moi, parce que Instagram m'en bon, bah, les couilles, moi je mets les news et tout. J'ai demandé à Nico, j'ai dit c'est toi Nico qui a fait un truc, Il fait non Il me dit c'est peut-être un abonné, tout, je sais pas, c'est pas qui a fait ça, enfin bon, ça fait une pointe d'abonnés, euh, voilà, pourquoi pas On s'en fout, on en. <rire> Ça change rien au dossier, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir l'aventure. Si t'as aimé l'émission, si t'as pas aimé l'émission et tu dis franchement c'est vraiment de la merde, n'hésite pas, mets un pouce en bas, fais-toi plaisir. J'ai presque envie de dire s'il te plaît, mets un pouce en bas, ça serait bien si on pouvait... En fait, bah... ouais, je vous raconte un peu. C'est Nico m'a dit, en fait, il a fait des, des recherches, il a vu avec YouTube et tout, et YouTube ça, leur a dit que ça serait bien si on pouvait un peu augmenter notre nombre de pouces en bas. Je lui mais comment Il dit, parce que vous dites toujours, mettez des pouces en haut, mettez des pouces en bas. Prenez Linus, Linux, Linux, c'était Tech Tips, il me dit, regardez, euh, Linux, il dit bien, si vous aimez, mettez un pouce en l'air, si vous aimez pas, mettez un pouce en bas. Il a dit presque, qu'il faut les motiver. Parce que vous avez un bon ratio de pouce en l'air, il faut presque les motiver à avoir des ratios de pouce en bas. Ça augmente le référencement YouTube. C'est nul YouTube. Hein. mec, tu fais tout pour... Et mec, tu dis oui, mais en fait, tu comptes faire... Voilà. Donc, si t'as aimé pouce en l'air, si t'as pas aimé pouce en bas, fais-toi plaisir. Fais-le pour moi. <rire> le mec le fou furieux il croit plus en rien voilà allez je vous remercie de passer me voir ça fait plaisir n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce en l'air de mettre un commentaire avec commentaire pas de commentaire c'était trop bien c'est trop génial merci à tous moi je me suis mis euh, médicinal uniquement voilà <rire> j'essaie de m'en faire prescrire mais personne ne veut non voilà. bon allez merci de passer me voir ça me fait plaisir bonne journée à tous Beau week-end prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral prochaine vidéo lundi prochaine euh, JT du Geek mardi forcément je vous kiffe à mardi, bye bye.